Bonjour et bienvenue sur la suite de la vidéo capture portant sur Skype. La deuxième partie portera sur l'installation du logiciel Skype. Donc, dans la première partie, nous avons téléchargé le logiciel. Donc, il est important d'aller chercher le logiciel, à savoir où nous l'avons installé. Par exemple, je l'ai téléchargé dans Téléchargement. Je vais sélectionner Skype. Donc, j'autorise le programme à apporter des modifications à cet ordinateur. Bon, on clique sur « Oui ». Donc, une fenêtre s'ouvre pour pouvoir installer Skype. Je choisis la langue en français. Je peux décocher « Lancer Skype au démarrage de Windows ». Si je ne veux pas que le programme s'ouvre automatiquement lorsque je démarre mon ordinateur. Et j'accepte les conditions. Donc, vous pouvez installer Skype « Click to call ». Euh, qui permet de passer des appels en un seul clic et passer des appels gratuitement. Je vais l'installer, donc je vais continuer. Vous avez l'option aussi de faire de MSN de votre page d'accueil, puisque maintenant Skype est un logiciel qui appartient à Microsoft, donc est relié à MSN. Mais moi, je ne désire pas faire de MSN de ma page d'accueil, donc je vais décocher. Je vais continuer. Donc maintenant, Skype s'installe sur mon ordinateur. Voilà, Skype est installé. Donc, j'ai la possibilité de me connecter avec le compte que j'ai ouvert lors de la précédente vidéo capture qui porte sur l'ouverture d'un compte Skype. Donc, merci beaucoup. Et puis, la prochaine vidéo capture portera sur l'utilisation de ce logiciel. Bonne journée.